les tout le monde Sapiens, J'espère que vous allez bien, je suis très heureux très heureux de vous retrouver pour une nouvelle euh, vidéo sur les meilleurs decks pool 3, mais les meilleurs decks pool 3 qui sont jouables, qui sont craftables finalement, que vous allez pouvoir créer, et avec lesquels vous allez pouvoir monter finalement le ladder. Je dis ça parce que finalement vous proposez des decks qui sont pool 3, alors déjà j'ai pas la possibilité, j'ai pas Galactus, pourtant j'ai mis de l'argent dans le jeu, mais il y a plein de cartes que je n'ai pas, les Dark Oak, les Galactus, Absorbing Man, Shuri et autres. Non, finalement, déjà, je peux pas vous présenter ces decks-là, et ça sert à rien de vous les présenter en disant « Bon, bah, cette carte-là, vous la remplacez par ça. » Non, ce seront des decks évidemment différents, et euh, surtout, ça peut finalement donner euh, une mauvaise expérience de jeu euh, que j'ai euh, personnellement vécu Quand Zabou est sorti, j'ai fait des decks avec Zabou, ils étaient très intéressants. J'ai regardé un peu les listes sur Internet et j'ai vu que finalement, les meilleures listes de Zabu, c'était des listes avec Absorbing Man, des listes avec Dark Oak, justement, avec Shuri, etc. Je n'avais pas ces cartes. Et finalement, j'avais une carte que j'avais payée à euh, 10 euros hein, dans le pass et euh, finalement, avec laquelle je ne pouvais pas jouer les decks optimales. Je pouvais juste jouer des decks, on va dire, un petit peu budget ou en tout cas moins cher et ils étaient finalement euh, directement moins forts et c'était frustrant. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de vous proposer les meilleurs decks du jeu mais des decks que vous allez pouvoir crafter et finalement, on va continuer cette série avec le Hand Size Priority. Alors c'est d'un des meilleurs decks du jeu, il est dans le top 10 des meilleurs decks du jeu et il est craftable finalement parce qu'il n'y a pas de pool 5, il n'y a pas de pool 4 dedans. C'est une version basée sur Moon Girl et Dino. Euh, finalement il rejoint un petit peu l'autre deck que je vous ai présenté il y a une semaine qui est le Good Cards Priority. J'ai appelé ça le deck Good Cards, mais en fait c'est un Good Cards Priority je crois que je vous le dis dans la vidéo, l'idée c'est vraiment d'avoir la priorité, d'être toujours devant l'adversaire pour pouvoir le bloquer finalement, pour avoir le lead sur, euh, sur le, le reveal de cartes, par exemple sur un Moon Girl pour éviter de prendre un Cosmo, sur un aéro pour bloquer si jamais il joue des Wong, des choses comme ça, on ramène les cartes donc euh, pareil avec Leader ça peut être très intéressant, donc l'idée c'est quoi C'est tout simplement déjà de réaliser une curve avec les meilleures cartes, donc l'Iceman évidemment, Scorpion on ne les présente plus, le Lézard on ne le présente plus qui fait beaucoup de points et qui fonctionne très bien avec Polaris accessoirement, le Mister Fantastic ça fait des points, on a le Queen Jet parce que ça va euh, diminuer le coût des cartes qui n'ont pas commencé dans votre, euh, dans votre deck, donc avec Moon Girl ça fonctionne, avec White Queen ça fonctionne et Sentinelle également, Moon Girl Dino. Voilà la fameuse combinaison absolument incroyable. Aero parce qu'on n'aura pas toujours Moon Girl Dino et de temps en temps on fera Dino T5 parce qu'on aura quand même des cartes en main. Et si on a deux lignes sur trois, justement grâce à des lézards, à des Sentinelles, à des points tout simplement qu'on aura joué au préalable, bah finalement on fera des petites créatures sur une ligne, Dino sur une autre ligne qui gagne et Aero, on ramène tout ça sur une ligne où on est déjà en train de perdre dans l'absolu et comme ça on gagne deux lignes. Un peu le même concept que finalement avec Leader qui est quand même une carte excellente dans ce genre de deck. C'est vraiment un mix de plein de bonnes cartes. Et en même temps, il y a quand même cette synergie hand size. Qui est une synergie de pool 1, mais qui fonctionne extrêmement, extrêmement bien en pool 3. On va partir tout de suite euh, en game. Comme ça, on fait un maximum, un maximum de... De partie donc voilà cette, cette version j'adore parce que voilà on est sur un des meilleurs decks du jeu et en même temps c'est un deck qui est facilement craftable et ça donne de l'espoir finalement parce que parfois on regarde les listes sur internet et on se dit ah ouais mais ça il y a galactus ça il y a, euh, y a Absorbing Man même s'il va passer pour le 3 enfin voilà euh, ok Doki j'ai presque envie écoutez on va le faire parce que y a Asgard et qu'on a une très belle courbe. Alors, le timing de snap, c'est la clé évidemment. J'ai commencé à l'aborder dans les vidéos précédentes. Euh, c'est ça qui va faire qu'un win rate moyen va se transformer en gros average cube, ou un win rate stratosphérique, enfin, non, enfin, un bon win rate va se transformer en average cube stratosphérique, ou tout simplement un win rate négatif peut se transformer en enfin négatif. En dessous des 50%, c'est-à-dire vous gagnez moins d'une game sur deux, peut se transformer en, euh, en, en bon average cube, en average cube, pardon, correct. Ok, on va faire ça, tranquillou. Donc voilà, ça ça va vraiment être la clé, le timing. Là, je snap parce que j'ai une bonne main, mais sinon, c'est assez facile, Moon Girl Dino. Euh, voilà, le Moon Girl qui va copier le Dino. On va à gauche. On va à gauche. Alors ici, on ne joue pas Moon Girl sur Asgard pour gagner Asgard. On s'en fout de gagner Asgard. On va surtout gagner Asgard pour bloquer la draw de l'adversaire. Voilà. Donc là, bon, accessoirement, on récupère Leader qui est une excellente carte. Et derrière, c'est assez simple. Un petit dino ici. On... Et on pourra finir même par aéro à droite. Parce que là, on gagne à gauche, on gagne à droite. Sword Master sur Ghost Rider. Alors, il peut y avoir Ella. Donc, il faut quand même faire attention. Je pense que c'est quand même le... Ouais, bon, il part ici. Mais je pense que c'était aéro à droite ici. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois... Le Moon Girl Dino Dino, c'est ultra prévisible. C'est pas parce que c'est prévisible que ça va pas faire gagner, mais c'est prévisible. Et parfois l'adversaire, il va gagner cette combinaison. Mais par contre, il va pas forcément gagner un aéro, et il va encore moins parfois gagner un leader. Et c'est ça que j'aime bien. Et euh, voilà, je trouve que cette liste, elle est géniale à jouer, elle est tricky. C'est des cartes entre guillemets de base, mais en même temps il y a que des cartes de base dans le jeu. Euh... Écoutez, je vais snap parce que j'aime trop. La, la curve T1, T2, je trouve qu'avec... En fait, ce deck-là, il a tellement de points T4, T5, T6 que quand on arrive à avoir T1, T2... Mais après, ça, honnêtement, voilà. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ce snap très agressif, hein, mais moi, je suis plutôt euh, adepte du snap ag agressif, vous n'êtes pas obligé, Parce que c'est un snap agressif pour deux raisons. Déjà parce qu'en vrai, on n'a pas forcément Moon Girl et on ne sait pas ce qui va se passer. Deuxième raison... Et peut-être la plus importante finalement, c'est les lieux. Vous voyez, on n'a pas. Un, on a pas euh, au moment où j'ai snappé, j'avais pas euh, vu sur les lieux. Donc ça aurait pu être des lieux finalement qui me posaient vraiment problème. En, en tout cas qui auraient pu poser vraiment problème à mon deck. Typiquement, les effets continus ne s'activent pas sur la ligne. Bon bah voilà, le dino il est bloqué quoi. Bah, écoutez, on va White Queen à gauche. Bon Storm a priori c'est joué dans les decks surfeur. La Serra. Bon. On sait ce qui va nous arriver. On a perdu à gauche. Est-ce grave. Pas tant. L'idée, c'est de faire des points. L'idée, c'est de faire des points... En fait, je me demande si je fais assez de points, mais. Je crois que c'est ok. Ça va être Moon Girl, Dino, Dino. La question, c'est est-ce que je fais assez de points Je dirais que oui. Donc là, c'est quoi C'est Dino ici. On n'est pas obligé de lézard maintenant. On va juste Dino ici et au prochain tour on verra. Aussi bien on fera Aero sur la ligne du Dino. Bon, c'est pas évident. Après, le Dino il fait quand même énormément de points. Mais c'est vrai que Brood, ouais, après Brood Surfer. En fait, ça dépend quelle version il joue. S'il joue Wong par exemple, bah on abandonne parce qu'il y aura vraiment beaucoup de points. Après, normalement, une ligne avec Dino elle est censée gagner. Et puis il joue pas de carte counter du style des chang des Enchantresses ce genre de choses la carte la plus counter c'est Cosmo à 3 mana mais Cosmo euh, finalement le mal est fait, la Moon Girl a été activée donc euh... donc à voir d'ailleurs il me manque que 2 cartes pour le 3, c'est euh, Juggernaut j'adore en plus, j'adore le personnage et euh... ok intéressant Donc, il peut brood. Leader ne ferait rien. Il 19. Il fait euh, surfer, il prend plus 9, il passe à 20. Là, j'ai 11 points d'avance, mais il peut rattraper. Est-ce qu'il faut pas faire dino ici Lézard ici Et aéro fait quoi aéro à droite mais on perdrait aéro à droite ça... on a l'initiative mais je sais pas si ça change grand chose aéro à droite euh... on a 21 bah, autant faire aéro plutôt que lézard dans l'absolu c'est lézard ici faire ça mais je suis pas sûr du tout hein. wop, wop, wop. je crois qu'il fallait juste dino mais je crois que j'ai voulu faire un play tricky qui est pas forcément bon je crois que c'était juste dino mid les arts à droite ça devrait être ça devait être bon bon mais bon bon ça passe et vous voyez les snaps agressifs là ils nous ont fait prendre deux points sinon on prend qu'un point et si on snap que quand on a c'est ça qui est intéressant aussi si on snap que quand on a moon girl c'est trop prévisible quoi Bon là la main est pas très bonne et ce lieu il est très problématique pour nous. Donc euh, là même si vous êtes un comme moi un snapper agressif, <rire> si vous arrivez à trouver un snap ici, c'est que vraiment vous êtes un, un dégène, comme on dit dans le poker. Ok, ça c'est une bonne carte. Quoique. Je vais faire ça, je crois. Je crois que je vais profiter du Queen Jet pour pouvoir white queen tes.. White Queen derrière, ou Dino mais... Ah non bah Aero. J'aime bien la Curve. Hein. Comment ça marche Ça marche pas. Ok. Ouais j'aime bien là. Aero, White Queen, Dino, Leader. Ça fait des points, en espérant que ça passe, mais ça fait des points. Je vais pas quand même snap parce que je sais pas à quelle sauce je vais me manger, je vais me faire manger. Je pense qu'à le snap il est... Après le snap est jouable, hein. c'est à dire que là... Je snap... Je... Ouais, je... je snap pas mais je pense que c'est faisable. Ultron, ok. Bon, Ultron il gagnera à gauche. Ok. Bon, à partir du moment où il snap pas, euh, on joue un. Onslow, Blue Marvel. Intéressant. C'est intéressant. Donc là, en gros, il va jouer à droite Ultron. Au mid, Ultron sûrement, plus au mid. S'il fait Ultron au mid, ou Ultron à gauche, mais ça n'a pas de sens. En vrai ouais, s'il fait le tronc à gauche il bloque leader. Hein. C'est nous on fait ultron. À sa place je fais ultron au mid. Non il perd à droite quand même. Hein. Ou ultron à droite. Et ultron à gauche. Il gagne, à... Il, perd... il gagne pas à gauche s'il fait le tronc à gauche. Je crois qu'il va ultron au mid. Va-t-il ultron Il le fait leader au centre. Ultron ici Je gagne toujours la ligne Ah mais je perds au centre Les créatures elles ont Non mais j'aurai moins J'aurai 5 Il aura Non il gagnera Il faut partir Je crois qu'il faut partir Je crois que c'est plus sage de partir parce qu'en vrai, là, il a Blue Marvel on slow et ouais, le leader me fait pas gagner ici. On a perdu que un. Je pense qu'il a raté un, il a raté un snap, mais c'était une game qui était assez tricky, donc euh, il aurait peut-être pu prendre deux dans cette game. Je pense que j'aurais abandonné, mais pas certain. On va snap quand on a des mains comme ça. Des mains bien curvées comme ça c'est intéressant. L'avantage de cette version c'est qu'elle n'est pas uniquement basée sur Moon Girl Dino. Parce que sinon on doit snap que quand on a Moon Girl Dino. Là on peut avoir juste des belles sorties et derrière faire juste White Queen, Aero Leader et GG quoi. Ok. C'est plutôt cool. Les effets continus sont doublés avec le Mr. Fantastic au mid. C'est super bien. Ouais. comme ça ça me permet de, de garder le, le contrôle d'Asgard Lock Joe ah. on va faire White Queen ici l'empêcher de piocher et je pense qu'on va comme ça on garde l'initiative euh, je pense qu'il va bourriner à droite ou Dracula ici En Thor ok Et euh, en général on joue Thor avant Lockjaw On pioche On a Magneto qui est très intéressant Magneto c'est super Magneto avec Lockjaw J'ai envie d'aller à gauche Lui ramener tout ça à gauche Pff, ça fait pas gagner le ramener tout ça au mid plutôt C'est lui qui joue, qui joue d'abord Je crois qu'on va Magneto ici Dane. Ouais super. Bon il est pas bloqué parce qu'il a Night... Il a... Non j'ai cru que j'allais ramener Nightcrawler. Non. Bon ça, ça reste cool. hein. On est devant ici. Bon, on est devant là pardon. On n'est pas devant ici parce qu'il peut avoir le marteau. Enfin il a le marteau d'ailleurs. Si on fait leader à droite. Le marteau on s'en moque. Il va faire marteau au mid. Et il va jouer un monstre à droite. Il peut jouer Dracula à droite. Et le Dracula, il nous... Il n'est pas très fort contre nous. Et il n'y a pas un aéro. On a l'initiative. Donc on a peut-être un play avec aéro. Aéro à gauche. Et sentinelle ici. Comme ça, même... Comme ça, même si c'est Dracula, le Dracula, il sera à gauche. Je pense qu'on gagnera à la gauche. Je pense qu'on a quand même beaucoup de points avec aéro. Et on fait la petite sentinelle à droite ou. Ouais, autant la faire à droite. Après, il y a leader, mais j'aime bien héros. Je pense que c'est un peu tricky. On va voir. Ouais, hop là. Donc, il y a un marteau. Il y a une Wasp, peut-être également. La Jubilee, faut pas que ça ramène Infinite. Leech, trop oh. tard. Mange rien, le Mjolnir et peut-être la Wasp. Mjolnir, ok, donc au mid on perd, c'était. Ouais, et la Wasp. Donc un gagne à droite, comme prévu, grâce à notre Sentinel. Hein. On aurait mis juste Sentinelle ça aurait suffi. Et vous voyez là, le côté tricky de, de l'aéro. Bon, après, c'est une horreur à jouer contre ce deck. Hein. Parce que justement, il n'y a pas le monoplan de jeu. Bon, je clique, hein, j'utilise mes golds. Après, il y a deux écoles. Il y en a qui gardent les golds pour les, pour les gros packs. Moi, j'aime bien quand même avancer petit à petit. Me dire qu'il y a une récompense chaque jour. Chaque jour, je fais mes missions, je joue. Et je vais récupérer des peut-être des cartes. Bon, je vais pas snap si j'ai pas de T2. Je pense que clairement, avec une main comme ça, si jamais j'ai un T2, je pense que je snap. Nova. Le T2 serait exceptionnel. Ah c'est pas si mal en vrai parce que ça va ramener Nova Et comme ça, ça bloque son Carnage Si jamais il a Carnage Ouais Je peux pas snap je pense parce que là il va juste Carnage ou Deathlock à gauche et il va, il va gagner Asgard Il va quand même piocher 2, non il perd Asgard donc je peux snap peut-être Sûrement. Ouais. Hyper Asgard, je crois que je vais snap. Pas enfin, hyper parce que je rajoute ça. Ouais. Je pense que c'est un snap. En fait c'est un snap agressif parce qu'en vrai on est loin d'avoir gagné. On n'a pas Moon Girl Dino, on a juste White Queen et quelques créatures avant mais il a quand même le contrôle ici. Il a juste un point de retard ici. Enfin vous voyez, il n'y a pas énormément de... Je pense que je suis un poil devant et encore je suis un poil devant parce que je, voilà j'ai un caractère optimiste. Mais là, finalement, ce snap-là, il se transforme en un point sûr. Parce que si bien je snap, la game se joue et je peux perdre. Même si j'ai 40% de chance de perdre, vaut mieux prendre les 1 point maintenant que 60% ou 70% du temps prendre 2. Vous voyez ce que je veux dire Ou prendre 4. Enfin, 2. Ah ben non, ça aurait été 4. Mais... Alors comme ça, c'est 1 point, baf. Donc c'est important aussi de... Voilà, ce timing de snap. Je vais pas vous saouler avec ça, mais... S'il y a quelque chose sur laquelle vous sur lequel vous vous devez passer du temps pour progresser, c'est vraiment le snap. Après le la compréhension du deck, ça prend du temps, mais en vrai c'est quand même beaucoup plus euh, facile, je trouve, que, que les autres jeux de cartes. En fait, il y a moins de cartes. Donc euh, après, il y a beaucoup de choses. En fait, c'est le tour 6 qui est très très compliqué parce qu'il y a tellement de choses autour duquel tourner. Mais les premiers tours, c'est quand même souvent des, des, des automatismes. Mais c'est ça qui est assez agréable. C'est qu'en fait presque tu te prépares à te faire vraiment mal au crâne sur le tour 6 Et dans l'absolu tu peux même commencer à réfléchir à ce tour 6 au tour 5 Ça c'est pour les ultra tryhard mais oh, ben, fait pas snap parce que là on va perdre la ligne Je pense hein Il peut y avoir un juggernaut On va sûrement perdre la ligne après vous voyez, voyez là White Queen Dino Leader Boum bon, En général c'est pas très fort Contre les decks surfeurs Mais leader en tout cas Ah Wong Wow Wong c'est intéressant A droite on a perdu Je sais ce que je vais faire En fait je sais pas où il va aller, mais je pense qu'il va aller à gauche, on verra. Je pense qu'il va Wong et qu'on aura héros, débris. C'est bon on s'en moque. Non il va pas Wong. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, je pensais qu'il allait Wong et il joue débris. C'est à dire qu'il joue Patriote. Wow. Il ne peut pas Wong surfeur. Oui, il est à 3. Ah, il est à 3 par. Euh... Il y a forcément un surfeur. Enfin, ah, pas forcément, mais. Il pas surfeur, il a perdu à droite. Ou Patriote. Non, Patriote, il gagne à droite. Et leader. Peut-être leader ici. Il peut perdre Patriote. Ah voilà, c'est chaud là parce qu'il y a aéro mid mais en même temps s'il fait surfer ça ça se fait booster et je perds Je pense que je vais juste leader à gauche Je pense que je vais perdre mais c'est 1 pour 2 donc je la joue Ouais juggernaut c'est incroyable Ouais juggernaut c'est incroyable Vous voyez si je faisais aéro je gagnais aussi Ouais, si je faisais aéro, Milch gagnait. Je pensais qu'il allait avoir un surfeur, mais je me, vu que j'ai vu des briques, je me suis dit qu'il peut y avoir un patriote. Je pense que s'il snap pas, c'est qu'il a pas surfeur, mais en même temps, ça peut être un bait. Enfin, un bait ou alors il est pas forcément sûr de lui. Ce qui, sans Serra, c'est quand même un peu compliqué. Il y a quand même un gros dino, il sait pas ce que j'ai. J'ai beaucoup de cartes en main, ça peut être assez tricky. Ouais, c'est une gamme qui est chouette. Hein. Je vais snap ici, j'ai une main qui est super. J'ai T1, T2, T3, j'ai une belle curve, j'ai le leader en fin de curve, J'aurais forcément un T4 ou un T5 à piocher, donc euh, je pense que là, voilà, snap agressif mais qui est bon parce que de temps en temps il va abandonner et je pense qu'on a vraiment une belle main. Et le deck est bien construit aussi. On va plutôt le euh, non on va se, on va se faire sentinelle si jamais on a un dino comme ça. Ouais, il a loupé ses deux premiers tours, ça veut dire c'est un zabou j'imagine Ok. Fin Nice. bout. Vous pas envie de lui donner ma main. va Moon Girl. En vrai, la Moon Girl, elle est intéressante parce qu'elle permet de faire un joli tour avec Queen Jet et tout. Après, il faut pas trop de le board. Mais... Euh... Windjet là, sentinelle, sentinelle, ou lézard, lézard, c'est pareil, hein. c'est pas totalement pareil, ça, ça peut être que deux, deux points. Et je finis par euh, leader à gauche. Crossbone, Yalq. Intéressant. Intéressant. Je suis derrière. Je suis derrière. Des dinos sentinelles. Il a Zabou, il peut faire de la magie. Le leader ne me fait pas gagner, je crois. Je crois que le leader ne me fait pas gagner. Le truc, c'est que qu'il joue au centre. Et que je fais leader, je perds. trop, Je suis devant sur une seule ligne, donc leader ne sert à rien. Et je me dis, est-ce qu'il y a un play avec Dino quelque part Le problème, c'est qu'il a Zabou. Alors, il faut, faut accepter hein, de snapper et d'abandonner quand même. Hein. Vous voyez, là, on a snap agressivement parce qu'on avait une belle main, mais on part. Alors voilà, faut pas s'entêter. Il faut pas se dire « Ah ben non, vu que j'ai snap, je vais au bout. » Vous voyez, c'est comme, c'est comme faire une erreur dans une partie. Bon, sur ce jeu, non, mais une erreur de séquence, on va dire. Du style... Euh, on a deux cartes à jouer dans l'ordre. La première carte qu'on joue... Bah, c'est pas celle qu'on est censé jouer, et donc il faut plus jouer la deuxième, et juste parce que on a joué la première, on va quand même jouer la deuxième et continuer. Je sais pas si ça, ça parle comme exemple, peut-être pas. Mais on va continuer finalement à no notre erreur à faire ça. Voilà. Il bah, faut pas faire ça, en gros. Euh... Ouais, comme ça. Donc là, c'est un peu ça l'idée, c'est que j'ai snap. Ce n'est pas une erreur, parce que je pense que c'est bon pour, pour, moi, pour moi, pour mes points. Mais derrière, finalement, ça se met pas, ça se met pas très bien parce qu'il y a ce crossbone avec la Chiole qui a beaucoup de points d'un coup, c'est énormément de points. Et ben, bah on, on met, on, tant pis, on, entre guillemets, on abandonne et on perd que deux. Au lieu d'aller jusqu'au bout et dire, je vais perdre 4 quoi. Ouais, super intéressant Polaris là sur ça Bah écoute zéro, je vais pas le jouer juste faire ça et piocher mes deux cartes j'ai envie de laisser la place pour le leader de toute façon mes cartes coûtent pas cher donc euh, je peux attendre un peu j'ai pas envie de ben, c'est le problème c'est que Queen Jet Iceman c'est génial pour gagner de la mana c'est génial pour embêter l'adversaire mais ça reste que euh, ça fait que du 2 points quoi lady ok faut pas que ça ramène euh... On se moque. Ouais, il y a Nicolas Cage. faire attention. Aero ça va être pas mal sur le T6. J'aurais même envie de faire leader maintenant. Into Aero. Je crois qu'on va leader into Aero. Je crois que l'Aero sur le T6 c'est sûrement le meilleur play. Mieux que leader. En tout cas c'est plus compliqué à contrer. Enfin, pas plus compliqué, mais peut-être qu'il va moins y penser. Leader, c'est vraiment le truc évident. quoi. Bon. Intéressant. Donc on va Aero, tout ramener à gauche. Mister Omid. Sentinelle plutôt Ça va être ça hein Allez Ah merde Ça c'est une... pas une bonne nouvelle C'est à dire je vais prendre du Changchi Yep. T'as plus de carte en main il y, il y a une couillonnade là. Il a plus de cartes en main à la fin. Bah écoutez, euh, Il s'est fait. Ouais. Bah, il pourrait y avoir. C'était dur de tourner autour de shang chi Je sais pas si je pouvais vraiment. Ouais, je m'en sors bien, hein. Je m'en sors bien, je m'en sors bien. J'ai une snap. <rire> Il a une main toute nulle. Big House! J'adore Quinjet. C'est tellement... tellement cool comme carte. pas vraiment envie d'avoir un caillou. Bon, c'est trop chiant d'avoir des cailloux. Bon, Doko. Je sais pas si on a déjà joué contre lui, mais en tout cas, c'est un Zabou. Les, les, les joueurs qui font rien T1, rien T2 en général c'est Zabu, puis Zabou c'est quand même un deck qui est pas mal joué. On va refaire une sentinelle pour être sûr de ne pas avoir le caillou. Et puis accessoirement c'est super bien. Donc là il y aura un Zabou au mid. Je pense pas snap, ah c'est Brood pour égalité. On va White Queen. Ça va être tricky hein parce que bon on a bien fait de pas snap parce que la ligne du mid elle est quand même souvent perdue à cause de Surfer. Sacrément relou. Heureusement qu'il snap pas, là en vrai il est cool, hein. parce que je pense qu'il est vraiment bien dans sa game mais il veut pas snap Peut-être qu'il a pas encore son surfeur De toute façon on va le voir, hein. s'il snap pas c'est qu'il a pas surfeur S'il snap, euh, on va réfléchir juste je Réfléchis, bon, maintenant on a, la. en gros s'il a pas surfeur on a gagné avec Aero à droite Après il y a leader Moi je ferais juste ça. Hein. Il y a polarise donc c'est sûr que c'est pas un cérébro. Je si je peux battre surfer Je pense pas. A hein. gauche il a pas tant. Hein. Je, ah, je peux pas leader à gauche. Aéro, Sentinelle là. Bon de toute façon on s'en moque, je fais aéro. S'il si a surfeur, je perds 2, sinon je paye un. je perds 1. Là il a pas snap donc je vais rester. Mais s'il si a surfeur, c'est très très très intéressant. Parce qu'il m'a pris un point de plus. Parce que là, s'il snap, je pars. Donc vous voyez, c'est un... assez intéressant. On va voir. Moi je pense qu'il a pas surfeur moi, mais. Il a quand même surfeur, vous voyez. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est vachement bien joué de sa part. Je suis obligé de mettre ma sentinelle à gauche. Et euh, de toute façon, on sait. Hein. Là, ça change rien. C'est juste que s'il l'a pas, au moins, on gagne avec Aero. Mais vous voyez, là, en snap. Alors, je sais pas. Peut-être qu'aussi bien, il regarde un film et il a même pas fait attention. Mais là, s'il snap, ou alors il a peur, mais c'est bêta. Mais si, il snap, il joue 1 pour 4. Et moi, je pars. Alors qu'en restant, il est sûr de prendre 1. C'est un petit peu ce que je vous disais dans le... le je vais en faire une dernière. C'est gourmand. Euh, par rapport au backgammon dans la vidéo précédente ou celle d'avant. Où euh, il y a une théorie du backgammon qui dit, vu qu'il y a des snaps au backgammon un peu pareil, qu'en gros pour snapper, il faut euh, avoir entre 55 et euh, 62%. En fait, si on, a, si on a trop de pourcentage de win au moment où on snap, l'adversaire va partir. Et si on, a, on est trop bas... Ah ça sert à rien parce qu'on va perdre des points voilà. Au vent, Ok Au vent, Bon c'est plutôt cool en vrai Ça me plaît ça Domaine de la mort il est pour nous Normalement, le domaine de la mort il est pour nous, et après il faudra juste gagner ici. Iceman. Bon. On se doute que c'est un surfeur. Je vais pas snap quand même. Hein. Je vais quand même pas snap. Je... Non, il est pas pour nous. Parce qu'en vrai, il peut faire euh, Brood au mid. Je juste Iceman je crois. Ça fait rien autant faire ça je suis bête. On va voir. Pas méga serein. Juggernaut c'est plus... Non ça va Juggernaut ne proc pas. Il va faire surfeur au mid. Je pense qu'il gagnera pas. Ouais. Il a Snap. Maximus Brood Surfer au mid. Il n'y a que Brood. Il hein. a pioché son deck. Brood Surfer. Il faut juste surfer et il pense qu'il va gagner à droite. Je pense qu'il a Brood Surfer, mais je la joue. Mais c'est pour vous là. Je pense qu'en fait, là, la question c'est est-ce que moi j'abandonne ou pas Là, je vais jouer, c'est sûr. Mais ça veut pas dire qu'il faut faire ça. Là, je le fais plus pour voir le, le... Ce, qui, ce qui va se passer. En fait, je sais pas si en tryhard, je, je vais quand même au bout du play. En me disant je pense que j'abandonne, il reste qu'une carte. Bon, on va voir. Mais vous allez voir, c'est Brood, Brood Mid Surfer, je pense. Ça me paraît assez euh, cohérent. Juste surfer ne ferait pas gagner. Ouais. DJ. Ok. Alors là, voilà. C'est vraiment des points donnés. Mais là, c'est pour vous montrer. Hein. Vraiment, c'est important. De pas faire ça. Comme je disais, pareil, dans une vidéo précédente. Euh, essayez de faire comme moi sur les snaps. Parce que j'ai un timing de snap qui est efficace. Par contre... En tout cas, je, je travaille les snaps sur chaque deck. Par contre, sur euh, les fins de game, il euh, y a des abandons que je fais uniquement pour YouTube et pour Twitch, que je fais pas euh, si je try hard et juste si je veux monter me, ma cote. Voilà. Donc là, clairement, c'est pratiquement sûr qu'il a ça, mais bon, c'est toujours bien de le voir et puis on s'en fout des, des, des points. Euh, on va ouvrir. On va ouvrir. Ah, mais j'avais un joli Quinjet J'avais un joli Jet. Ah oui mais c'est ça, j'ai bien eu un, eu un beau dino en fait. Parce qu'il est si joli que ça. De bah, toute façon on est parti. Allez, est-ce qu'on va avoir une carte Un Thanos, un Galactus. Un Electro. Un Juggernaut. Ce sera le Juggernaut. Bon. Y'a pas un 300 là qui traîne Voilà. Ouais, 300, est-ce qu'on va jusqu'au bout Non, on va pas jusqu'au bout de l'autre, je crois. Non, non, non, on est loin. Ah, pas si loin, hein, pas si loin, hein, mais on ira pas. Non. Ok, bah écoutez, euh, merci à tous. <rire> il manque que Electro, il manque une seule carte. Enfin, non, euh, comme ça. <rire> une seule carte pour le 3. Euh, merci à tous, j'espère que ce deck vous a plu. Euh, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, à très bientôt! Ciao ciao tout le monde!